L'année 2022 n'a pas été facile pour les crypto. Néanmoins, 2023 pourrait être l'année du retournement à la hausse et vous devez être prêt pour cela. Pour s'y préparer, voici trois meilleurs projets DeFi à surveiller de près en 2023. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et surtout reste jusqu'à la fin pour découvrir les trois projets. Le premier projet, c'est l'incontournable AWAV. Il s'agit de l'un des noms les plus reconnaissables de DeFi, puisqu'il existe depuis 2018. Principalement, la plateforme permet aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des cryptos. Les prêteurs gagnant des intérêts et les emprunteurs plaçant des cryptos comme garantie pour le prêt. Pour assurer la sécurité des prêteurs, il existe un pool de liquidité spécial appelé Safety Module qui remboursera les prêteurs en cas de liquidation. Bien qu'elle soit déjà dominante dans le domaine du DeFi, AWave continue d'innover, notamment en lançant le stablecoin GO. L'activité des utilisateurs a augmenté lorsque le stablecoin a été lancé et elle va certainement continuer. Augmenté en 2023. En outre, vous pouvez tokeniser certains actifs tels que des biens immobiliers. Contrairement aux plateformes de prêts centralisées, Aave n'a pas été secoué par le Beer Market. Le deuxième projet est le Cake DeFi. Ce projet DeFi fournit une plateforme pour le staking, le prêt et le liquidity mining afin que vous puissiez gagner de la crypto en plus de ce que vous possédez déjà. Le service de liquidity mining renommé Earn qui promet jusqu'à 10% de rendement annuel est particulièrement intéressant. Bien que ce ne soit pas le rendement le plus élevé de la DeFi, Earn a mis en place diverses mesures de protection pour s'assurer que les utilisateurs ne perdent pas leur investissement en cas de crise. Par exemple, la fonction de protection contre la volatilité vise à protéger les investisseurs contre les pertes impermanentes lorsque le marché est volatile. Le Dr Julien Hosp, PDG et fondateur de CakeDeFi, a expliqué que ces mesures ont été mises en place pour apaiser les craintes de perte des investisseurs, notamment pendant l'hiver crypto de 2022. Par conséquent, le projet pourrait accueillir beaucoup plus d'utilisateurs en 2023, lorsque cette crainte s'enstampera progressivement. Et peut-être si les marchés de crypto dégèlent. Le troisième projet est la crypto Orbs. Le réseau Orbs fournit les outils de back-end entre les blockchains de couche 1 et de couche 2 afin que les développeurs puissent créer des applications DeFi plus sophistiquées. Cela permet d'accélérer la croissance de DeFi avec des performances supérieures, notamment grâce au protocole de notification OpenDeFi DORS qui fournit des mises à jour à la seconde près des événements sur la blockchain. Bien que ce protocole ne soit pas destiné directement aux utilisateurs, il devrait contribuer à la croissance du développement de DABS en 2023, ce qui serait une aubaine pour le secteur.